Comment ajouter la nouvelle appli the Course Networking à l'écran d'accueil de votre smartphone et bien Suivez la procédure. Tout d'abord, rendez-vous sur thecn.com dans votre navigateur. Le lien « Ajouter TheCN à l'écran » apparaît. Cliquez dessus, tout simplement. Et votre application est ajoutée à l'écran d'accueil de votre smartphone. Donc la voici en gros plan sur votre écran d'accueil. Vous pouvez à présent vous connecter avec vos identifiants et vous rendre sur vos cours habituels, ceux auxquels vous êtes inscrits via la plateforme The Cross-Networking.